Donc Marie-Hélène Garek, je suis directrice des, de certaines fonctions support à GTS Bretagne, les finances, la qualité et puis euh, de la communication. La présentation a répondu complètement à ce qu'attendait la commission et en particulier je crois que ça a donné un grand, euh, une grande bulle d'air d'optimisme à nos éleveurs qui, euh, qui avaient envie de sortir de leurs préoccupations agricoles et du contexte difficile qu'ils vivent en ce moment. Voilà.